Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse richement ce, ce matin. Vous êtes nombreux ce matin à l'attente réellement de la connexion et que le Seigneur soit glorifié parce qu'il a rendu réellement ce jour possible. Je voudrais vous transmettre les salutations de tous nos bien-aimés qui nous suivent réellement aussi et qui nous aiment, qui nous saluent dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre frère le pasteur Yves de bruet sulesco le pasteur Daniel Gliner de Jomab, notre sœur Lily et frère Philippe ainsi que Marthe nous saluent ce matin. Salutations de notre frère Marcelin et notre sœur Juliette et les enfants, notre sœur Carole de Canada et notre frère Yvon nous saluent également ce matin. Vous avez les salutations du pasteur Tangley de Myanmar, notre sœur Rebecca Bogie de Montréal nous salue. Salutations de notre frère Victor de Kigali, qui nous salue également dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations du pasteur Luis de la République Dominicaine, salutations du pasteur James de, euh, de l'Ouganda, le pasteur Arthur de, de, de l'Ouganda, le pasteur Kibsang de Kenya, salutations du pasteur Albert Matimbe, de, de Zimbabwe. Vous avez les salutations de notre sœur Elodie et bébé Isaac depuis Bordeaux. Et notre sœur Elodie remercie le Seigneur de lui avoir permis d'aménager enfin dans son nouveau logement. Que le nom de notre Dieu soit réellement exalté d'avoir entendu et exaucé nos prières. Vous avez les salutations également de notre sœur Rachel et toute sa maison depuis Toulouse. Salutations de notre euh, frère Syriac et notre sœur euh, Viviane depuis Montpellier. Vous avez les salutations de notre frère Koulibaly et notre sœur Odile et les enfants depuis l'Espagne. Notre frère Thomas, le frère Trésor et notre frère Pablo nous saluent également depuis Bilbao. Vous avez les salutations de notre frère Casquin de, de Lyon. Notre frère Marcel Huet de Krefeld nous salue. Notre frère Michel et la sœur Marie-Thérèse de Loudun nous salue également ce matin. Nous voulons vraiment apprécier chaque moment que notre Dieu nous accorde. Que le Seigneur soit vraiment béni et glorifié. Qu'il puisse nous fortifier, qu'il vous fortifie tous là où vous êtes derrière vos écrans. Que le Saint-Esprit puisse réellement être en action et agir dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Euh, salutations de notre sœur Michée et toute sa maison depuis la France Notre frère Bruno de Paris nous salue Salutations de notre sœur Esther de Lille et toute sa maison Qui nous salue également dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Notre sœur, euh, euh, comme je l'appelle toujours Mamiléa, Salue tout le monde également ce matin Que Dieu te bénisse ma sœur Vous êtes tous nombreux et malgré la distance, malgré euh, la séparation de corps, mais en esprit, nous sommes réellement unis en Jésus-Christ, notre Sauveur. Levez-vous, levons-nous là où nous sommes. Nous allons réellement fredonner un cœur et glorifier notre Dieu pour recommander la réunion de ce matin entre ses mains. Que le Seigneur soit réellement glorifié. <coughs> Jésus nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place. Du roi Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, roi, présent parmi nous, présent au milieu du nouveau.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 Viens, Jésus prends la place du roi. Viens, Jésus prend la place du roi. C'est vrai, notre Dieu et notre Père. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons réellement te laisser la place. Nous voulons réellement descendre, Seigneur notre Dieu. Nous voulons nous humilier, notre Dieu, afin que toi, tu sois élevé, Seigneur Jésus. Nous voulons descendre, que toi, tu croisses mon Sauveur. Prends la place de roi, prends la place de Seigneur dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, que tu puisses dominer en seul Maître et Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous réalisons combien sans toi, nous ne sommes rien. Nous réalisons combien nous avons plus que jamais besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Viens prendre la place de roi, Viens prendre la place, de Seigneur Viens dominer dans nos cœurs Viens dominer dans nos vies Que l'ennemi, Seigneur, perde réellement la place Que réellement, Seigneur, le monde n'ait plus d'ampleur N'ait plus de pouvoir N'ait plus, Seigneur, mon Dieu, sa place dans nos vies Que réellement nous puissions mourir en nous-mêmes Afin que toi, tu sois élevé Seigneur, tu, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Seigneur, ce matin, tu nous as donné le souffle de vie Afin que nous puissions réellement te louer Les oiseaux chantent pour toi les oiseaux exaltent ton nom, Seigneur, pour le soleil que tu as fait lever. Seigneur, à combien plus forte raison l'homme créé à ton image et à ta ressemblance ne te louerait pas, mon Sauveur reçois notre louange, reçois notre adoration. Bénis chacun de nous, Seigneur, ce matin. Tous nos frères qui sont derrière leurs écrans, ils sont nombreux, Seigneur mon Dieu. Le cœur palpité, Seigneur mon Dieu. Mais tu as rendu toutes choses possibles, mon Sauveur. Que nous soyons réellement bénis. Bénis notre pasteur. Bénis ton serviteur Père. Qu'il soit fortifié. Qu'il soit conduit. Seigneur, ce matin, il ne connaît pas nos besoins. Il ne connaît pas, Seigneur, nos préoccupations. Seigneur, il ne connaît qu'une seule chose. C'est que toi, tu veux encore parler à ton peuple, mon sauveur. Seigneur, mets réellement dans, ses, dans sa bouche, mon sauveur. Les paroles dont nos âmes ont besoin, Seigneur. Nous voulons être nourris, nous voulons être instruits. Nous voulons être réellement enseignés de toi. Seigneur, bénis-nous ce matin. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce soleil que tu fais lever sur nous éternel. Tu es notre soleil de justice, mon sauveur. Viens encore ré ré réchauffer nos cœurs, mon sauveur. Viens nous fortifier. Bénis tous les nôtres, mon sauveur. À toi la gloire. La puissance l'autorité, à jamais. Prends le contrôle de la réunion, Seigneur, donne-nous une attention, Seigneur, soutenu lorsque tu nous parleras, Seigneur mon Dieu. Tu as dit, là où deux ou trois sont réunions, ton nom, tu es là, et ce matin, tu es encore présent. Sois loué, sois glorifié à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur, nous t'avons prié, Père, et remercié. Amen. asseyons nous s'il vous plaît. Nous chantons le 177, dans les fards, numéro 177, « Ne crains rien, je t'aime ». 177. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. « La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur, oui, non, jamais, non, jamais tout seul, non, jamais, non, Jamais tout seul. Jésus mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse. Oh, non, jamais, non. Jamais tout seul. Non, jamais, non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinienne, lui comme beau jour. Jésus, ma lumière. Cœur, toujours, quand je perds de vue, serai radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux, oui, non, jamais, non.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 Jésus, mon sauveur, me garde Jamais ne me laisse Oh non, jamais Jamais tout seul Non, jamais oh, Jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde je ne suis jamais tout seul. Amen, Amen. Jamais tout seul. Le Seigneur Jésus est avec nous. Nous chantons le 231, 231 dans les fardes. Redonne-nous ces jours heureux. 231, quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur. Que le Seigneur. Euh, « Remplissez chaque cœur 231 <rire> ». Redonne-nous ces jours heureux quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur et que l'amour de Dieu se lisait sur chaque face. redonne ces jours oui, redonne-nous, redonne, redonne ce jour heureux. Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur et que l'amour de Dieu s'élisait sur chaque face, maintenant ces jour heureux. Le Saint-Esprit fera danser nos pieds, l'Esprit fut de feu de joie. Le Saint-Esprit verra danser nos pieds. Oui, redonne-nous ce jour. Oh oui, redonne-nous redonne ce jour heureux. Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur et que l'amour de Dieu s'élise sur chaque face dans ces jours heureux. Le Saint-Esprit nous convaincra du mal. Le Saint-Esprit nous convaincra du mal. L'Esprit nous convaincra de la justice. Oui, redonne nous ce jour. Oh oui, redonne nous de ces jours heureux, quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur, et que l'amour de Dieu s'élise sur chaque face. Venons ces jours heureux, le Saint-Esprit nous transformera. Le Saint Esprit changera nos cœurs. Le Saint Esprit nous donnera sa vie. Oui, redonne nous ce jour. Oh Oui, redonne, -nous. redonne ces jours heureux quand le Saint Esprit remplisse chaque cœur et que l'amour de Dieu se lisait sur chaque passe, rendant dans ces jours heureux. Et la parole sera proclamée, la délivrance sera proclamée, et les âmes seront sauvées.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 Et nous vivons la vie de Dieu. Et nous vivons la vie de Dieu. Et c'est pour l'éternité. Oui, redonne-nous ce jour. Oh oui, redonne-nous. Redonne-nous ces jours heureux quand oh, le Saint-Esprit. Remplissez chaque cœur, et que l'amour de Dieu s'élise sur chaque face, rendons ce jour heureux. le Saint-Esprit nous consolera, le Saint-Esprit nous consolera, et avec lui nous nous reposerons,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 Par la force, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la puissance, mais par le Saint-Esprit, oh oui, redonne, redonne ses jours heureux quand le Saint-Esprit. Remplissez chaque cœur, et que l'amour de Dieu se lisait sur chaque face. Redonne ces jours. Oh oui, redonne, redonne ces jours de heureux, quand le Saint-Esprit Emplissez oh, chaque cœur et que l'amour de Dieu s'élisait sur chaque face. dans ce jour. Kumi ça Kumi est, koumi, ça est, Alléluia, yesu, halo, et tout ma. Amen. Sois loué notre Dieu et notre Père Nous voulons vraiment exalter ton nom notre Seigneur Parce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné Par lequel nous pouvions être sauvés Seul le nom de Jésus Seigneur nous voulons élever ton nom encore plus haut Seigneur Jésus nous voulons élever ton nom encore plus haut mon sauveur Puisses-tu être exalté Seigneur, puisses-tu être glorifié Les hommes t'ont abandonné Mais Seigneur, à nous, tu t'es révélé, Seigneur. Tu nous as montré le chemin du salut. Tu es le salut, Seigneur Jésus. Oh, tu es la lumière qui nous éclaire sur le chemin. Seigneur, tu es celui qui prend soin de nous, le bon berger, qui nous conduit vers des verts pâturages. Seigneur, laisse-nous t'adorer. Laisse-nous te glorifier. Laisse-nous te célébrer. Laisse-nous réellement être à tes pieds comme Marie. Viens encore nous enseigner. Viens encore nous parler, Seigneur. Nous implorons ta présence. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit le contrôle et bénisse ton peuple, tellement si nombreux ce matin derrière leurs écrans, mon Dieu, qu'il soit béni. Bénis ton serviteur, notre pasteur Père. Seigneur, nous prions pour lui afin que tu le soutiennes, Seigneur. Tu vois, Seigneur, la responsabilité, la charge. Seigneur, mon Dieu, soutiens-le, fortifie-le. Mets en lui les paroles dont nos âmes ont besoin ce matin.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 Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 132. Psaume chapitre 132, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Yah. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie à cause de David, ton serviteur. Ne repousse pas ton oint. L'éternel a juré, « La vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sous ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos. À toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'éleverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oin, je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera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 Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la vie vieille. Dieu, lorsque il dit une chose, la chose arrive. Et la grâce que nous avons, c'est de pouvoir réellement réaliser aussi que tout ce que le Seigneur dit est toujours vrai. Et rien de ce que le Seigneur a eu à pouvoir annoncer ne pourra jamais arriver. C'est vrai, le monde aujourd'hui est dans un état... Des, des peurs aussi, effectivement, cela, nous comprenons cela. Mais il est une chose qui est toujours très importante, ce que de réaliser que le Seigneur, notre Dieu, rien ne peut lui échapper, et lorsque un événement surgit dans le monde, effectivement, cela ne peut pas être une surprise pour les seigneurs. Pour les hommes, oui, et puis bon, nous, nous réalisons aussi, surtout, que quand quelque chose se passe, les hommes sont dans un état de psychose, en émoi, et, et beaucoup de choses se disent, effectivement, c'est à ce moment-là aussi qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui s'élèvent maintenant, qui commencent à pouvoir se dire que nous sommes euh, nous sommes des prophètes et que nous disons, voilà, à cause de ceci, ceci est arrivé, et parce que ceci, et puis ceci va se passer ainsi, Dieu nous a dit, Dieu nous a fait savoir effectivement ceci et cela. Moi, je l'avais dit l'autre fois, j'ai dit, je ne enfin, je ne peux pas dire à quelqu'un qui dit que Dieu lui a parlé et lui dit que ce n'est pas vrai. Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, effectivement. C'est ce que nous, nous devons comprendre. Savoir respecter, quand même, ce que quelqu'un dit, voilà, que Dieu m'a parlé. Donc, nous, nous devons juste respecter ce principe. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est toujours important de pouvoir savoir que lorsque Dieu parle, il ne parle pas en l'air. Le Seigneur parle toujours conformément à sa propre parole. C'est ainsi que nous réalisons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de pouvoir réellement aussi réaliser l'importance de ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir aussi nous parler d'avance afin que nous puissions être un peuple qui n'est pas dans un état de psychose, mais qui est vraiment rassuré et confiant dans le Seigneur. C'est là qu'on comprend l'importance de la parole de Dieu, c'est là qu'on comprend aussi l'importance aussi de la foi. C'est vrai, c'est un moment tellement difficile où les hommes, et que ce soit dans les, parmi les croyants, que ce soit parmi les politiciens dans le monde, effectivement, comme nous le disons, les politiciens font ce qu'ils peuvent faire, effectivement. Et nous remercions les Seigneurs pour ces hommes qui prennent aussi des décisions parce qu'ils veulent sauver beaucoup d'âmes. Et nous prions pour eux, comme la Bible dit effectivement que nous sommes appelés à prier aussi pour les autorités, ainsi. Et c'est ce que nous faisons aussi, prier aussi pour que tous ces âmes qui sont aussi malades aussi, que le Seigneur accorde la grâce, qu'ils puissent aussi être guéris. Parce que faut que nous comprenons que ce n'a jamais été la volonté de Dieu que les hommes puissent mourir. Ce que Dieu veut que l'homme puisse repentir et qu'il puisse réellement vivre. C'est pour ça que nous devons avoir dans nos cœurs, effectivement, cet amour les uns pour les autres, effectivement, et prier. Mais néanmoins, il nous est toujours nécessaire, parce que, en tant que peuple de Dieu, nous devons aussi savoir, en réalité, aussi, comment est-ce que les choses, qu'est-ce qui se passe aussi, certainement. C'est vrai, et surtout, en réalité, où est-ce que nous en sommes en rapport avec les choses de Dieu. Nous savons que... Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, je pense, à partir du verset 28, cette, cette parole a toujours été importante pour nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, où le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il tressaillit des joies, il il pria, il, il il exprima cette parole, dit, je te loue, Père Seigneur du ciel de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées effectivement aussi aux enfants. Donc nous réalisons qu'effectivement que notre Dieu et est celui qui révèle effectivement aussi euh, sa parole. Et aussi lorsque les événements se produisent effectivement dans un temps, il eux aussi, est aussi lui qui nous ramène à ce que nous puissions réellement voir les choses de la manière dont Dieu lui-même a eu à pouvoir réellement aussi planifier ces choses. Nous sommes dans un âge tout à fait particulier. Et cela aussi, c'est ce qui doit aussi att attirer notre attention, ce que c'est l'âge de la Odyssée, le dernier âge, comme tout un chacun de nous le sait, c'est l'âge effectivement où, dans lequel le Seigneur, selon sa parole, nous a déjà fait savoir quelles sont les choses qui allaient arriver et comment effectivement les choses allaient prendre place. C'est important que vous puissiez comprendre cela, vous qui êtes aussi dans en ligne qui suivait, que le Seigneur vous bénisse richement. Mais c'est nécessaire pour que, que vous puissiez être aussi apaisé dans votre cœur, de manière à ce que vous puissiez arriver à boire l'assurance de pouvoir marcher avec Dieu. Parce que sans la lumière, nous marchons dans le ténèbres effectivement, alors nous tâtrons, nous ne voyons pas tellement très bien où nous allons. Mais le Seigneur avait vraiment fait la promesse merveilleuse pour son peuple, il ne pourra pas mettre la ténèbre, il ne peut pas du soir la lumière part. Et nous savons que la lumière, c'est le, le, se le Seigneur lui-même qui, qui continue à pouvoir, lumière, continue à pouvoir éclairer, éclairer à et coudre. Son peuple a dit que celui qui me suit ne marchera on jamais on dans l'éternel. Et Ça, c'est vraiment la grâce que nous avons à la voix de, de notre Seigneur. Donc, et comme effectivement et aussi, on entend, oui, on entend effectivement avec ce qui, ce qui se, se, se passe, passe effectivement. Mais alors, beaucoup de choses qui sont dites effectivement avec les les prophéties des prophéties qui sont des annonces aussi grandiose effectivement, ainsi de suite. Mais nous voulons prendre les scènes d'écriture pour que nous puissions voir effectivement qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions réellement retenir et qu'est-ce qui est vraiment important. Donc, on. Portent, Alors, nous allons prendre un livre de Thessaloniciens, je pense, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. C'est cela que je pense que nous pouvons lire encore euh, ce matin, si le Seigneur permet. 2 Thessaloniciens, au, au chapitre 2, c'est cela, oui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous lirons à partir du verset 1. On lit ici. Deuxième Épitre de saint donc euh, vers, chapitre 2, verset 1, il dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas cesser facilement ébranler dans votre bon sens. » et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci Amen. pour la grâce que nous de Christ ce matin, retrouver ensemble de autour de ta parole, et nous résistons de tes grandes compassions à notre endroit, c'est pourquoi j'implore ta grâce, mon bien-aimé Père Saint, car ce temps ici, nous avons tellement besoin de toi, d'être éclairé, d'être conduit, d'être instruit, d'être positionné encore dans les choses que toi, tu veux que nous puissions avoir Père. Pardonne-nous encore, pardonne-moi, mon bien-aimé Père Saint, bien quand nous parle encore aujourd'hui, parce que nous avons vraiment soif de toi. Les temps sont tellement si mauvais, nous voulons vraiment voir clair au travers de ce brouillard, mon bien-aimé Seigneur. Tu as fait la promesse que la lumière brillera, Père Saint-Dieu. Nous te demandons grâce encore. Je t'implore la grâce, mon roi, que tu me pardonnes, Père. Que tu m'aides dans mes secours encore ce matin, béni, Père saint afin que nous puissions simplement t'entendre encore nous parler et nous éclairer. C'est toi qui peux apaiser nos cœurs et nous éclairer encore davantage, mon roi. Sois béni et glorifié. Je t'ai ainsi prié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons qu'effectivement, que c'est quand même tout à fait impressionnant de voir que... Dans cette écriture que nous venons de lire, cet homme est, est, est un serviteur de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui a eu à écrire effectivement des choses concernant la venue du Seigneur et qui a été vraiment appelé par le Seigneur parce qu'il avait vraiment un, un, un ministère tout à fait particulier au travers lequel effectivement le Seigneur lui a révélé des choses effectivement importantes pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire pour l'Église du Seigneur, parce que les ministères bibliques qui ont été donnés ici n'ont pas été donnés pour tout le monde, en fait, effectivement. Nous réalisons que dans les scènes d'Écriture, dans le livre des Éphésiens, au, au chapitre 4, effectivement, le Seigneur précise d'une manière assez claire et, et vraiment euh, aussi fort, de manière à ce que nous puissions comprendre que les ministères ont été donnés, nous pouvons les lire avec vous, Éphésiens, au chapitre 4, là Nous comprendrons effectivement aussi combien les choses sont nécessaires et surtout que nous puissions prêter attention. Ephésiens 4, verset 11, il dit ceci, « Et il a donné euh, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère » et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc effectivement, là, nous comprenons le but pour lequel le ministère venant de Dieu ont été donnés comme nous l'avons entendu ici, effectivement. Et pour ça que ceux qui viennent des écoles bibliques, effectivement, qui ont leur ministère parce qu'ils ont eu des diplômes et tout ça, en fait, ils ont été enseignés pour. Leur, euh, leur dénomination, effectivement, pour servir, effectivement, dans leur dénomination. Ils n'ont rien à voir, effectivement, avec le peuple de Dieu, ils n'ont rien à voir avec le corps de Christ. C'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup de gens qui se disent, effectivement, des prédicateurs, des docteurs de ceci et de cela, et qui vous racontent beaucoup de choses, effectivement, qui pousser effectivement les gens dans, dans, la, dans la pensée qu'effectivement, que voilà ce que le Seigneur est en train de pouvoir dire. Voici ces événements ici, ça veut dire ceci. c'est Évidemment, comme dans un temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, vous pouvez remarquer qu'effectivement, que les gens, il y a beaucoup qui s'élèvent, comme des prédicateurs qui annoncent, et eh oui, c'est vraiment le Seigneur est à la porte, effectivement, le Seigneur revient bientôt, et c'est on voit tout le monde, effectivement, dans une sorte d'ébullition, effectivement, ici. La question des pouvoirs, pour nous qui sommes le peuple de Dieu, c'est de pouvoir d'abord connaître Dieu d'abord. Lorsque nous connaissons le Seigneur, alors nous devons savoir effectivement comment ces dieux agissent. Parce que ceux qui viennent de l'université, ils ne peuvent pas connaître Dieu. Ils connaissent simplement l'université, ils connaissent simplement effectivement les enseignements qu'ils ont effectivement. Mais ceux que Dieu a choisis, que Dieu a établi lui-même pour l'édification de son corps, ceux-là connaissent Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Lorsque le Seigneur avait envoyé euh, son serviteur, le prophète Jérémie, qui a prophétisé pour le 70 ans de la captivité, effectivement, donc 70 ans de la captivité, effectivement, il y a eu un autre prophète qui était sorti aussi du qui est venu aussi lui avec ainsi par l'éternel, on ne va pas il tellement très bien, bien. bien mais, ainsi par l'éternel, non, ce ne sera pas 70 ans, effectivement, eh bien c'est dans dix années, effectivement, que je rassemblerai les instances ainsi par l'Éternel, effectivement. Eh bien, il était tellement si ambitieux, il était tellement euh, bah, et, et, dans, dans, dans, dans ce qu'il disait, effectivement, il, il voulait faire comprendre que Dieu c'est lui qui l'avait envoyé, effectivement. Mais c'est pour ça que Jérémie lui a dit, effectivement, ben, Amen, il n'y a pas de problème, mais que ta parole doit s'accomplir, effectivement, parce que nous savons que quand Dieu envoie quelqu'un qui annonce sa parole, la parole s'accomplit. C'est par ces paroles, effectivement, que, que tu es un prophète de Dieu. On a remarqué qu'effectivement que cet homme est mort parce qu'il a eu à pouvoir manquer, parce que qui ce qu'il avait annoncé n'était pas conforme au ce Donc, ce qui veut dire que nous, c'est aussi des moments quand nous vivons comme ce temps ici, effectivement, que beaucoup deviennent, effectivement, aussi des saints comme des prédicateurs qui se disent, effectivement, alors la vie du Seigneur est tellement si proche, effectivement, on doit connaître Dieu, qui il est, et quelle est sa façon de pouvoir faire. Parce que le peuple de Dieu ne doit pas perdre de vue la marche, effectivement, le rythme, le rythme du Seigneur. Il faut que nous soyons dans le rythme. Il faut que nous puissions être au diapason pour ne pas rater. Nous l'avons entendu avec vous dans les Saintes Écritures, dans deux Saintes effectivement, comme cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, le disait. Je relis encore avec vous, effectivement, ici. Il nous a dit quelque chose de très important. Il nous dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce c'est un sujet sur lequel il, y a, il a écrit, sur lequel il a parlé, effectivement, pour avec lui le peuple de Dieu, que le Seigneur revient bientôt. Mais cet homme de Dieu revient sur ce point ici pour nous dire que, il dit, il dit, et notre réunion avec lui, nous vous prions frère. C'est-à-dire que cet événement tellement si important L'avènement de notre Seigneur est notre réunion avec lui. Vous vous souvenez, effectivement, dans les scènes Écritures, comment cet homme de Dieu a été vraiment éclairé et conduit par le Seigneur de pouvoir réellement nous montrer comment cet événement donc prendra place. Parce que le Seigneur avait simplement dit dans Jean chapitre 14, effectivement, que je m'en vais vous préparer nos places et quand j'aurai terminé, je reviendrai pour que vous preniez en fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Il s'est arrêté là, en fait, notre Seigneur. Mais... Lorsque il est donc parti, il est revenu sous forme de saint, il a appelé donc l'apôtre Paul, effectivement, au ministère. Et c'est à cet homme-là, l'apôtre Paul, que le Seigneur a donné réellement la révélation de comment l'enlèvement prendra place, effectivement. C'est pour ça que dans les livres, effectivement, de Thessalonic, effectivement, aussi, au chapitre 4, effectivement, il nous fait savoir que nous ne dévancerons pas ceux qui sont donc endormis. Chose qu'on qu n'avait pas à dire, que les cieux n'avaient pas à dire, Mais, mais l'homme de Dieu prend cela et nous montre aussi comment les choses se mettront en place et comment cela se passera, comment l'enlèvement aura lieu, effectivement. Il dit, mais, il dit, mais le, au, au son de la trompette, à la voix de Nathan, effectivement, le Seigneur descendra du ciel, effectivement. Et nous le vivons, effectivement, qui sommes restés. Mais les mots, ils seront premièrement, effectivement. Et nous serons tous ensemble. D'abord, nous serons changés tous. Et puis, nous rencontrerons les, les Seigneurs dans les airs.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 Évidemment, ce que nous réalisons, que nous comprenons aussi, c'est que, euh, avec tous ces événements qui nous entourent autour de nous, comme on voit effectivement aussi le virus qui se passe effectivement, alors ce qui veut dire que les gens, et partout maintenant, on nous fait savoir qu'effectivement, que le Seigneur est vraiment à la porte. Et le Seigneur vient bientôt effectivement, et les mots entier. Je pense que hier, c'était hier, oui, on m'a envoyé une vidéo euh, qui venait effectivement de l'Inde, cest sur des frères qui sont donc en Inde qui m'ont envoyé cette vidéo où les gens étaient à l'extérieur, pendant qu'ils étaient à l'extérieur, effectivement, ils voyaient dans le ciel, ils voyaient euh, la forme d'un ange, comme si c'était une armée qui descendait, effectivement, ils prenaient des photos, effectivement, de cela, ce qu'on m'a envoyé, je puis voir. Donc, ça dit que le monde entier est en émoi, c'est disant qu'effectivement, que oui, c'est un événement assez grandiose qui va réellement se passer, alors maintenant, il se tournent maintenant pour... Euh, voir effectivement que ce qui va prendre place, et, et, et réellement, les gens pensent effectivement, et ils se disent que bon, voilà que le Seigneur revient bientôt, certainement. Alors, nous devons nous poser la question de pouvoir savoir comment est-ce que le Seigneur, notre Dieu, a toujours eu à pouvoir agir, effectivement, lorsque il veut réellement entrer en scène, même dans un moment comme celui-ci. Nous voyons dans les scènes écritures dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, et je voudrais lire avec vous Matthieu chapitre Mathieu, 24, là où le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Matthieu 24, nous lisons à partir du verset 1, je dirais quelques portions de l'écriture. Verset, euh, verset, verset 1 jusqu'au verset 4. Je pense. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer le construction. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit donc sur la montagne des oliviers et les disciples vers en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement. Et de la fin du monde. Je pense que les questions que les disciples ont posées, ce sont des questions tellement importantes et qui sont d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont voulu savoir, effectivement, qu'est-ce qui va se passer en rapport avec cela. Et bien, le signe de son avènement et de la fin du monde. Et le Seigneur, notre Dieu, a répondu à toutes ces choses. Nous, nous sommes un peuple qui devons rester simplement dans l'assurance, simplement dans, dans la foi, dans la confiance que nous avons eu la grâce que Dieu nous a réellement parlé. Que Dieu, notre Seigneur, ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est cela qui, qui doit réellement confronter notre cœur. C'est pour ça que quand le monde est troublé et secoué, le véritable enfant de Dieu, ils ne suivent pas ce que le monde fait, parce que ils ont une direction que Dieu a établie. C'est pour ça qu'il répondit à ces questions. Maintenant, arrivez maintenant au verset ici. Je pense que euh, d'abord, d'abord, il nous dit quelque chose. Mais verset 4. Jésus lui répondit Prenez garde que personne ne vous séduise. car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, ah oui, je vais dire dans la même version que vous, sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ ainsi, attendez, je vais donc prendre dans la même version que vous, pour que nous soyons, il n'y a pas où, ça. voilà, donc on a Matthieu 24, on va casser et nous lisions euh, verset, verset 4. Il dit, bon, prenez donc garde effectivement que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous suivez Il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Oh oui, c'est vrai. Quand on parle effectivement des guerres, effectivement, on a entendu là-bas, en enfin, de tout le monde dit si nous sommes en guerre. En guerre contre qui En guerre contre un ennemi invisible. Donc, nous comprenons. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Donc même, même si on comprend très bien, et on voit qu'à la frontière, on a placé, posté l'armée. L'armée pour combattre qui Combattre l'ennemi invisible. Et c'est ce qu'il nous a dit, alors, il dit, vous entendrez parler des, des, des, des guerres et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés. Et c'est merveilleux de pouvoir dire que le maître lui-même nous parle à nous, effectivement, pour que nous, nous sommes un peuple différent. Nous pouvons pas aller dans les trains-trains du monde, effectivement, parce que les diables veulent nous faire bouger un peu de notre position. Pour que, étant, étant secoué, troublé, on s'était oui. tellement très bien. Non, non, non, non, non. On doit faire très attention. Dieu nous a éclairé pour que nous puissions savoir où nous en sommes. De manière à ce que nous puissions avoir le regard fixé sous ce que les Seigneurs nous avons marqué, appelé, effectivement, aussi identifier La chose pour nous, effectivement. Alors, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, car il faut, il faut absolument que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements des terres. Tout cela ne sera que le commencement de douleurs. Donc, nous comprenons qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, annonce ces choses effectivement et nous dit déjà des choses qui vont arriver dans le temps à venir. Pour que le peuple de Dieu qui est attentif, effectivement, c'est pourquoi vous verrez que tous ceux qui appartiennent au Seigneur, quand le Seigneur parle, ils sont toujours très attentifs. Même nature qu'Abraham, effectivement, ils ne sont pas embrouillés, mais ils écoutent tellement si bien le Maître que quand bien même un jour le Maître veut dire « Mais donne-moi ton fils, Abraham n'a pas douté ». Vous vous souvenez de ça parce qu'il était tellement si attentif hein, quand Dieu lui a dit que oh, tu auras un fils face à ça, tu auras un fils vénérément. De et cet enfant, c'est Isaac and Isaac, vous avez un fils. Et puis, le même Dieu qui est venu à vous a dit, Isaac et Abraham J'aime cet homme. C'est un modèle pour un véritable fils de Dieu qui croit en Dieu. C'est comme cela que nous sommes appelés à être des véritables enfants de Dieu. Quand Dieu parle, effectivement, nous sommes sûrs et certains que ce qu'il dit est la vérité, même si on veut nous démontrer le contraire. Pour nous, le contraire n'existe pas. Si, c si Dieu a dit cela, c'est ce qui est Dieu a dit qui est pour nous un modèle, effectivement, que nous devons suivre. Donc, il nous dit, effectivement, que les choses se passeront ici. Un peu plus loin encore, il continue, et je pense qu'effectivement, il nous fait savoir quelque chose, effectivement, ici. Je pense dans, toujours le dans chapitre 24, effectivement. Et nous, nous arrivons au verset... Attendez, je pense au, au verset, euh, verset 30, 32, il dit. Il dit, « Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, vous suivez, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même quand vous verrez toutes ces choses... Sachez que le fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand il parlait, effectivement, il a insisté sur un point qui est très important, effectivement, en rapport avec la réponse qu'il a donnée aux disciples. Effectivement, il a fait partie par par en, en touchant un point qui concerne effectivement le figuier chacun de nous connaît qu'effectivement que le figuier, c'est toujours Israël. Quand on parle du figuier, c'est toujours Israël. Donc, dans tous les événements qui pouvaient se passer d'une certaine manière ou d'une autre, le Seigneur a pointé un événement tellement important, en fait, qui doit être quelque, quelque chose sur lequel le peuple de Dieu doit arriver à pouvoir... Parce que c'est toujours ça qu'on dit que euh, Israël c'est en fait l'aiguille d'or sur l'horloge de Dieu, en fait. C'est-à-dire que vous regardez effectivement ce qui se passe avec... Euh, ces peuples-là. Pourquoi Parce que de tout ce qu'on peut arriver à pouvoir entendre de cette manière ou d'une autre, si aujourd'hui l'évangile est venu vers les nations, c'est parce que d'abord l'évangile était vers les juifs. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à -dire la Samaritaine le salut vient des juifs. Donc c'est d'eux, effectivement, que la parole de Dieu est venue, et c'est à eux qu'appartient le promesse, tout ce que la Bible, effectivement. Mais il s'est passé qu'à un certain moment, ils ont eu à pouvoir rejeter, effectivement, le Messie, et c'est comme cela qu'effectivement, que là, le Seigneur se tournait maintenant vers les nations. Et quand le Seigneur se tournait vers les nations, comme vous le savez, effectivement, ça c'est dans le programme du Seigneur, il n'a pas abandonné Israël. Parce que beaucoup pensent qu'effectivement que le Seigneur a abandonné Israël. Non, non, non, non, non, non. non. La Bible dit effectivement qu'il a tourné les dos à Israël pour jeter les regards parmi les nations. Parce qu'il a bien un but, qu'il veut atteindre parmi les nations. Et dès qu'il aura terminé avec les nations, alors il va se retourner vers Israël. Or, pour qu'il tourne vers Israël, il faut que Israël puisse revivre. Et vous savez, dans le livre de Osée, je pense qu'effectivement, je crois que, peut-être je vais simplement euh, citer cela, ou bien, peut-être le lire évidemment avec vous, juste, sur Osée, je crois, au chapitre 6, si on peut les trouver. Osée, Osée, Osée, c'est cela. Bien. Osée, je pense au, au chapitre 6, je suppose que c'est cela. Osée, chapitre 6, le verset 1, il nous dit, « Venez, retournons à l'éternel » Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Et le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons donc devant lui. Donc effectivement, c'est cette promesse effectivement, qui est pour Israël. Je ne vais pas rentrer dedans, effectivement. Pour que vous puissiez comprendre qu effectivement, que Israël a toujours été effectivement, un élément aussi important dans le programme de Dieu. Parce que lorsqu'il termine avec les nations, il doit certainement se tourner vers Israël. Et les nations, quand on parle des nations, ne sont pas toutes des aigües, effectivement. C'est ce dont pour lesquels les Seigneurs se tournaient. Il s'agit du peuple qui est parmi les nations. Et ce peuple-là a une relation vraiment étroite et liée avec Israël. Parce il réalise effectivement, effectivement que Dieu ne peut pas rejeter Israël. Ce qu'après que Dieu ait terminé avec eux parmi les nations, effectivement... Dieu doit se tourner vers Israël parce qu'il a vraiment un programme avec Israël. Ça, vous le connaissez, effectivement, et cela, effectivement, avec les 148 ils n'ont pas eu entre dedans Mais regardez très bien ceci. Donc, effectivement, que là, c'est le point que Dieu nous a donné pour que nous puissions voir, en disant, effectivement, que quand vous verrez les figuiers bourgeonner, le plus important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir fixer nos regards sur ce que Dieu nous a déjà dit qui permet qu'effectivement, qu'on ne puisse pas arriver à pouvoir effectivement se tourner ni à gauche ni à droite, mais sous ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit, effectivement, a son importance pour chacun de nous. En parlant d'Israël, pourquoi Israël est tellement si important Parce qu'aussi longtemps que Israël est dans cet état dans lequel il peut se trouver, on voit toujours que ça ne va pas, ça tourne toujours en rond, effectivement, on comprend qu'effectivement, que parmi les nations, Dieu n'a pas encore atteint les derniers qui doivent venir. Parce que c'est important cela que vous puissiez comprendre. Puisque vous voyez qu'Israël commence à pouvoir maintenant monter, vous comprendrez effectivement que, ah, le Seigneur est vraiment proche, parce que plus maintenant Israël se réveille, ça veut dire que les derniers, il n'y a pas encore beaucoup de temps avant qu'il ne rentre effectivement dans l'année. Pour quelles raisons On marquait très bien, on n'a pas longtemps, on nous a parlé effectivement en rapport avec quoi Avec maintenant Jérusalem, qui est redevenue la capitale d'Israël, qui depuis longtemps, depuis longtemps, les gens ont oublié cela. N'oubliez pas, réveillez-vous. Jérusalem revient à la capitale de Jérusalem, effectivement, la capitale d'Israël, effectivement, c'est là une importance capitale. Il a lu ce psaume tout à l'heure. Notre frère a lu ce psaume tout à l'heure, que Dieu le bénisse richement. Les psaumes 130, vous devez faire attention, psaume 130, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans ce psaume 130 qu'il a lu tout à l'heure Regardez bien, psaume 132. Voilà, psaume 132. Voilà, je pense que c'est cela. Alors, il a dit une chose. Voilà, il dit ici. Ah. Mais c'est cela, oui. Merci. Je pense que c'est cela, oui. Merci. Mm -hmm. Psaume 132, verset 13. Il dit. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Sion, c'est le nom poétique de Jérusalem. Mm -hmm. Il a dit une chose. Il dit. Il l'a désiré pour sa demeure. Ce n'est pas Tel Aviv. Non, non, non, non, non, ce n'est pas Tel Aviv, parce que, comme vous savez, effectivement, que les Nazarènes n'ont pas voulu que Jérusalem soit la capitale d'Israël, effectivement, c'était toujours été Tel Aviv. Ah oui. Mais aujourd'hui, chacun de nous est conscient que, d'une manière assez extraordinaire, que ça a été proclamé par le président américain, comme vous savez, que Jérusalem est vraiment la capitale d'Israël. Écoutez ce qu'il dit, effectivement. Il dit ici, c'est mon lieu de repos à toujours. À un autre endroit, non. Son lieu de repos a toujours dit, mais j'y habiterai car je l'ai désiré et je bénirai sa nourriture. Donc effectivement, si aujourd'hui on voit qu'effectivement que les choses commencent à pouvoir se remettre en place en Israël et que Jérusalem revient à sa capitale, effectivement, eh ben c'est l'attraction de tout le monde. Parce que, qu'est-ce qui se passe effectivement que Il y a quelque chose que Dieu... Parce que Dieu ne pouvait pas accepter qu'on bâtisse les temples, effectivement, à Tel Aviv ou à Bethléem. Non, c'est à Jérusalem. C'est là qu'étaient les temples que Dieu avait réellement choisis. Est-ce que vous suivez Regardez, frères et soeurs. C'est quelque chose de tellement si important que nous puissions comprendre. Surtout, observer ce que Dieu nous a fait comprendre. Et puis, nous devons aussi nous poser aussi la question de pouvoir savoir, parce que comme les Saintes Écritures nous montrent effectivement l'action de Dieu pour nous, nous devons, nous en tant que peuple de Dieu, nous poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur, lui, avait annoncé pour nous en rapport avec son avènement, en rapport avec effectivement la fin de temps D'abord, nous comprenons que dans les scènes Écritures, en parlant dans Matthieu chapitre 15, effectivement, il a parlé des choses, il a dit, bon, il y aura ceci, mais il dit, mais il a cité que ce terme il dit, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est à ce moment-là qu'il viendra la fin. Donc nous comprenons que pendant des années, pendant des temps qui sont passés, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Ce n'était plus la bonne nouvelle du royaume qui était prêchée. Ce qui était prêché, effectivement, c'était ce que le catholicisme avait eu à pouvoir instaurer, la période des la période, la période de ténèbres, effectivement, avait instauré comme enseignement, comme, effectivement, doctrine, effectivement, qui a été prêchée pendant ce temps. Donc, il a fallu qu'effectivement, que le Seigneur, qui avait eu à pouvoir dire, effectivement, dans Matthieu 24, c'est important cela, que la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle que lui-même avait prêchée, les apôtres avaient prêché, effectivement, sera prêchée dans le monde entier, puisque c'était la terre pour ses témoins de la nation, alors viendra la fin. Pour qu'elle soit prêchée, il fallait que Dieu fasse quelque chose. C'est pour ça que le part dans le livre de Malachie, effectivement, il avait été dit que, oui, il dit, je vous enverrai, il dit des prophètes, mais avant cela, effectivement, il avait pas été parlé quoi, de la restauration. Dieu parla, effectivement, de la restauration, effectivement, pour ramener, effectivement, la parole à sa place. Et quand on parle de la restauration, c'est remettre chaque chose à sa juste place. Et nous avons vu qu'effectivement, que la promesse que Dieu avait faite dans les saintes Écritures, il a accompli cela par la lumière qui a brillé au temps du soir et qui nous a été ramenée, effectivement, pour que nous ramenions, ramenés à la foi réellement aussi de nos pères. De croire comme les apôtres ont eu à pouvoir prêcher, effectivement. Ils ont cru et prêcher, être baptisés comme dans les saintes Écritures, on a baptisé, effectivement. Tous ces points sont des points qui sont tellement si importants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Ce qui est nécessaire pour nous, en fait, aujourd'hui, c'est de pouvoir prêter toujours attention, non pas à des bruits qui courent à gauche, vous savez pourquoi, à des bruits qui courent à gauche, surtout prêter attention à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit C'est dont nous avons besoin, nous, c'est ce que Dieu nous dit pour notre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes branchés aux informations, mais ce sont les journalistes qui nous font trembler à gauche, à droite, il y a 650 morts. Mais il dit, c'est vrai, nous prions pour ces gens-là, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit pour mon aujourd'hui. Ce que je vais entendre, c'est ce Seigneur, la Seigneur. Maintenant, je suis là sur le chemin. On me dit, ah, mais je pas ici à gauche. -bas, ici, -bas. Vous savez, comme, comme Élisée sur le chemin, vous connaissez, non Élisée qui avançait effectivement avec la parole, donc Élie qui était là. Qu'est-ce qui c'est passé elle dit, Oh, vous savez, qui est tombé de là, à côté, hein, tous les gens qui lui parlent effectivement à côté. Disent, Et puis, qu'est-ce qu'il a dit Mais dit, taisez-vous, moi je vais suivre. Il lui dit, mais reste, il dit, non, non, non, non non, là où tu seras, là où je vais être. S'il si avait toujours regardé à gauche et à droite, effectivement, même aller s'asseoir avec les autres, il n'aurait jamais un double portion qu'il devait avoir. Donc nous, nous devons savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as proclamé pour nous dans ces temps où nous vivons Et notre aujourd'hui, qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous devons entendre et avoir aujourd'hui Parce que c'est vrai, tout le monde est dans l'état, et surtout qu'aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'on entend Il revient bientôt, c'est sûr et certain qu'il revient bientôt. Mais comme on entend aujourd'hui, bientôt, c'est que le Seigneur est à la porte. Mon Dieu, effectivement, où en sommes-nous Nous allons y arriver. Regardez bien. Nous nous comprenons que là, il nous a réellement aussi envoyé ce qu'on appelle d'abord que la parole soit restaurée et la parole a été restaurée. Nous jamais ces choses, elles sont importantes pour vous et moi. La parole a été donc restaurée. Mais maintenant, on se pose la question. Seigneur, après la restauration de la parole, qu'est-ce qu quelle est la promesse pour nous, pour nous, de ceux qui... Alors, nous, les seigneurs avaient aussi fait la promesse que nous devons être restaurés. Mais maintenant, comment pouvons-nous être restaurés Pour que nous soyons restaurés, parce que ça, c'est la chose aussi très importante pour Dieu. Pour que toi et moi, nous soyons restaurés, il faut que nous puissions recevoir la parole restaurée. Voilà pourquoi... que. On nous parle effectivement dans le livre des actes, effectivement, en rapport avec cela. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que nous puissions demeurer dans la parole que Dieu nous a donc donnée, effectivement, la lumière, effectivement, la parole, la vie que Dieu a placée dans sa parole, effectivement, dans ses dents, pour que nous aussi, nous puissions expérimenter réellement ce que la parole a eu à pouvoir avoir comme effet dans tous ceux-là qui ont eu à pouvoir croire. Parce que Pierre n'est pas Pierre. Il a fallu que la parole de Dieu entre dans Pierre et qu'il soit devenu maintenant Pierre comme nous comme Pierre aujourd'hui. Ben, ben, Paul n'était pas Paul, effectivement. Il était Saul, effectivement. Pour qu'il soit Paul, il fallait que ce soit pas, effectivement. Donc, la parole, la parole de vie, effectivement, est entrée dans Paul, dans Saul, et est Paul. Alors, nous aussi, nous devons arriver à pouvoir atteindre, effectivement, cela. En réalité, mais si nous sommes distraits sur le chemin, et que nous n'entendons pas ce que le Seigneur dit, que nous enseignons, jamais on pourra expérimenter, effectivement, aussi, ce changement. Ce n'est pas possible. Parce que la promesse, c'est que nous serons tous changés. Pour qu'on soit changé, on doit avoir la parole de vie en nous. Donc, regardez très bien. Donc, C'est important que nous puissions comprendre ces choses pour quelles raisons. Parce que, comme nous le disions, quand Dieu parle effectivement, il dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu as révélé aux enfants. Prenons un exemple, pour que vous puissiez maintenant saisir ce vers quoi nous allons. Aujourd'hui, vous avez remarqué, frères et sœurs, que dans le monde entier, presque partout, il y a cette psychose dans laquelle on a eu à pouvoir, effectivement, fermer les gens. Ils ne peuvent pas se rassembler, ils ne peuvent pas arriver à pouvoir faire ceci, parce que la, la, la, le virus, effectivement, il est tenté de décimer. Et c'est vrai, ils n'ont pas tort. Il est décimé, effectivement, dans le monde entier. Tout le monde a la peur, effectivement. Tout le monde, maintenant, commence à pouvoir penser à Dieu. Tout le monde commence à choses qui concernent Dieu, effectivement. Alors, je vous pose la question. Je vais vous poser la question. Maintenant, dans cet état dans lequel le monde est... Qu'est-ce que les gens sont tentés de pouvoir dire que c'est sûr et certain, le Seigneur vient bientôt Nous le croyons. Mais qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'elle qu qu qu qu qu qu a pensé, effectivement Ce qui veut dire que tout le monde attend un événement aussi puissant, c'est-à-dire que l'avènement du Seigneur. Frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur a dit en rapport avec son avènement Si vraiment Dieu revient maintenant dans cette circonstances dans laquelle nous nous trouvons, votre attention, c'est que Dieu n'est pas le Dieu de sa parole. Non. Parce que, en rapport avec son événement, ce ne sera, <coughs> sera pas un événement spectaculaire. Où tout le monde attend comme ça, on sait que Dieu va venir. maintenant. non, non, non, non, non, non. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, ce temps ici va passer. Alléluia. Dieu n'est pas un gamin pour dire, bon, maintenant, attendez, on va faire. Non, non, non, non, non. non. Il est sage. Alléluia. Sa parole nous dit, mais quand les hommes diront paix, sûreté, c'est-à-dire que vous, serez, vous aurez un moment d'accalmie, Tout le monde se s'entendra tellement bien. On aura même oublié tout ça. Bien Alléluia. sûr, monsieur. C'est pour ne vous laissez pas troubler. Ah, il revient bientôt. Non, non, non, messieurs. Dieu vient en son temps qu'il a fixé. Mais ce n'est pas dans un moment. Il n'a pas dit que quand vous verrez les virus arriver. Non, messieurs. Non, non, non. C'est absolument important. Il dit, mais il dit, ce il dit, ça sera, ça sera, ça sera un départ, un élément, ce sera secret, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, mais deux seront dans un lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Et puis on nous dit bien clairement, il faut que vous puissiez voir, la Bible dit que le jour du Seigneur Amen. viendra avec là comme un voleur Amen. dans la nuit. Amen. Donc ce ne sera pas un moment où, comme ça, on parle de Vrus, tout le monde dira, et on va voir dans les ciels, maintenant on voit les anges dans les ciels. Non messieurs, ça n'a jamais été la façon de notre Dieu de faire les choses. Non, pas du tout. Parce que quand il naquit effectivement Jérusalem, et puis quand il naquit effectivement à Bethlehem, à Bethlehem, à les trompettes, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, il est venu. Mais il était là sur la terre. Il naquit. Alors que les gens attendaient que quand il viendra, on va voir les ciels bleus, rouges, violets, et puis les anges parcourir, voler partout effectivement. Ici. Mais quand il naquit effectivement, il était dans une sorte de petit mangeoire. Personne ne le savait, sauf qui Les hommes qu'on qu rejette, les, les, les qui ça Mais les bergers. Les bergers. Alors vous me direz effectivement que, oh frère, tu ne prêches Mais non frère, c'est la Bible. Amen. Dieu ne va, le ne va pas venir descendre maintenant. Voilà, je descends pour enlever mon épouse. Jamais. Non, ce sont des bruits, mais il y aura des bruits de ceci, tout ceci, ça doit arriver. Mais ça passera, ce virus passera. La vie des hommes va revenir une vie normale, sûre et certaine. Et ils vont même oublier ces passages ici de ceci. Oui, bien sûr, c'est comme le douleur de l'enfantement. Ah oui, maintenant, les gens deviennent un peu plus. Je me souviens, frère et Oh oui, frère, vous pouvez vous pensez, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement que. Frères et sœurs, être un fils de Dieu, c'est en fait pas à cause des événements ou des circonstances, mais c'est parce que nous sommes nés de Dieu. Et que, qu'il y ait des événements, des virus ou pas, ma foi ne change pas. Mon amour pour Dieu ne change pas. Ce dont je sais que je regarde mon Seigneur, quel est son programme Il ne m'a pas dit que quand tu verras les virus, sache que je vais venir. Jamais, c'est même n'écrit quelque part que quand les virus vont secouer, levez vos têtes, à ce moment-là, je vais venir. Jamais. Est-ce que vous comprenez Donc, nous, nous sommes de ceux-là auxquels Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir voir les choses d'une manière tout à fait spirituelle. Et surtout, surtout, c'est la raison pour laquelle, effectivement, que nous sommes appelés à pouvoir nous attacher à la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas comme le monde, effectivement, qui bouge. Aujourd'hui, les gens sont tentés de pouvoir, on entend, « Ah, prions pour virus. » Je, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prier. Mais on devient seulement chrétien et priant plus fort quand on voit les virus. Mais avant cela. Parce que nous, nous sommes de ceux-là que Dieu a appelé à se préparer et nous devons être prêts tous les jours. Amen, amen. Pas quand le virus frappe à la porte, effectivement, dit Ah maintenant, maintenant à ce moment-là, ce n'est plus la foi, c'est la peur. Et quand la peur y est comme ça, il n'y a pas de la place pour la parole de Dieu. Et alors ce moment-là, on ne croit pas, effectivement, mais on est dans la peur, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, effectivement. Mais quand la chose passe, on n'a plus envie de ses dieux mais pour nous, ça ne pas être comme ça. L'amour de Dieu dans notre cœur, qu'il y ait virus ou qu'il n'y ait pas virus, qu'il y ait quoi Nous, parce que nous voulons partir, pour quelle raison Parce qu'ici, ce n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas notre monde. Nous l'avons entendu, je ne prie pas qu'ils puissent sur de mes questions, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme je ne suis pas du monde, effectivement. Alors qu'est-ce qui se passe, effectivement C'est en fait nous qui devons arriver à pouvoir rassurer à tous ces gens qui sont autour de nous. De savoir qu'effectivement, que nous ne sommes pas comme les autres en fait. Nous sommes tellement différents. Frères et sœurs, ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est la foi. Vous pouvez remarquer dans Luc au chapitre 18, je pense que c'est cela effectivement aussi, où le Seigneur a eu à pouvoir parler de cela, je pense dans Luc. Je pense que c'est Luc, oui. Luc au chapitre 18. Regardez. Luc oui, au chapitre 18, c'est une écriture. Oui, c'est cela. Luc au chapitre 18, c'est ça, c'est cela. Oui. Mm -hmm. Luc chapitre 18, ça. Ouais. Alors il dit, euh, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas chercher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait des gars pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma, de, ma, de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même,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 la question, c'est la foi. La question, c'est la foi. Pourquoi est-ce que Dieu vous a donné la foi Mais l'Écriture, nous le fait savoir que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que votre foi est basée, effectivement, dans la parole de Dieu. Et surtout, la foi vous amène à pouvoir avoir ce salut que Dieu vous a accordé. Mais écoutez maintenant ce qui est très important, c'est quoi C'est qu'il dit, mais toi-t-il la foi sur la terre Mais de quelle foi parle-t-il, effectivement, mon frère et ma soeur parce que, vous voyez, vous pouvez attraper une foi aujourd'hui en Dieu à cause d'un événement qui vient de se souvenir, effectivement. Comme ceci, avec hein, ceci, cela. Mais ce n'est pas cette foi-là dont Dieu parle. <rire> non, non, non, non, non, non. En fait, c'est la foi pour croire en celui qui vous a... Sa... Parce que le salut dont vous avez eu besoin ne dépendait pas de maladies qu'elle est autour. Non, le salut, parce que vous avez réalisé, effectivement, que votre vie à vous, sans Dieu, vous êtes perdu. Et, que... et, et puis, comme vous l'avez réalisé, effectivement, aussi, c'est que ce n'est pas vraiment l'enfer qui vous fait peur, en fait. Mais ce n'est pas être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez compris Parce que si, si vous n'avez pas Dieu, vous ne pourrez pas vivre parce que vous serez anéanti totalement et complètement. Or, toi et moi, nous, nous servons Dieu parce que nous aimons Dieu. Et que si aujourd'hui nous sommes en train de pouvoir servir le Seigneur et le louer ainsi, c'est parce que notre amour au plus profond de notre cœur est de pouvoir le voir un jour. Nous ne nous cherchons, nous, nous, nous cherchons pas de pouvoir vivre dans le palais là-bas. Est-ce que vous comprenez oui. Vivre effectivement dans, dans, dans, dans, dans la joie. Nous ne cherchons pas ça. Ce qui est plus important, moi je parle effectivement des vrais croyants, ce qui est plus important, c'est de pouvoir voir ce Jésus. Oui, oui, oui. Qui a souffert pour moi oui. Qui me conduit oui. Qui dans le moment oui. sur la terre, frères et sœurs, alors que tous les hommes peuvent t'abandonner Il a toujours été là. Oui. Malgré ton état, malgré tes faiblesses, oui. malgré tes manquements, je veux le voir oui. Oui. Pour lui dire merci Seigneur. Même m'asseoir simplement à ses pieds. Même si je n'ai pas d'endroit pour habiter. Mais être à ses pieds là. Pour lui dire le jour merci. C'est pour cela que nous l'aimons. Et en plus, il te dit encore sur la terre que je suis l'Éternel qui te de toutes tes maladies. Donc quand la maladie vient, il prend soin de toi. Alors comment ne pas désirer voir ses Jésus Donc vivre sans voir ses Jésus, ce n'est pas vivre. Donc notre objectif, c'est de pouvoir le voir. Alors, c'est important de pouvoir avoir cette foi, qui auquel, effectivement, tu t'accroches, effectivement, parce que tu as les désirs. C'est pour ça que quand tu as cette foi, eh bien, les événements qui peuvent venir tout autour de toi ne vont pas arriver à pouvoir réellement aussi t'affaiblir. C'est pour ça que vous remarquerez très bien. Il a bien dit que, et dans, dans ce chapitre 18, il a parlé, effectivement, de la femme. Et puis, le juge, il dit, montrant une comparaison, cette femme venait régulièrement, cessant de pouvoir parler, donne-moi, donne-moi. Qu'est-ce qu'il nous a montré effectivement là-dessus Puis le Seigneur il dit, mais si les juge, il a pu dire cela de la femme, de la, ce que la femme voulait, à combien plus faute raison, Dieu ne pourra-t-il pas entendre les cris de ses enfants, ses élus, qui crient à lui jour et nuit. Donc, mon frère et ma soeur, quand tu es un fils de Dieu, un élu de Dieu, quand tu pries, tu pleures devant Dieu, il, va, il entendra, et il entend, et il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que le problème, c'est que nous ne connaissons pas très bien notre Dieu. C'est un Dieu qui est fidèle, effectivement. Et, et quand il voit, effectivement, aussi l'état dans lequel tu te trouves, le Seigneur est avec celui dont cœur est brisé contre lui. Ah, il, il écoute, bien le prier, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi Comme il avait entendu, comme on entendu, effectivement. C'est exactement ce qu'il attend de toi. Il veut voir, effectivement. Mais comment est-ce que tu te tiens devant lui Est-ce que tu as vraiment l'assurance qu que Dieu est capable de donner ce que tu lui demandes Ou bien tu demandes simplement, disant ah, bon, probablement il peut le faire, mais je ne suis pas certain de ce qu'il si va le faire pour moi. Quand tu es dans cet état-là, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. C'est pour ça qu'il dit, mais cette femme a insisté, fais-moi justice. Il savait que c'était un juge. Dans son cas, c'est lui qui devait le régler. Donc malgré qu'il ne voulait pas faire son cas, mais la femme vient toujours vers lui. Tu veux que j'aille chez qui Mais c'est toi le juge. Donc c'est toi qui dois me faire justice, effectivement. Et la fa... Vous vous souvenez encore La femme syrophénicienne. Cette femme, effectivement, avec tout ce qu'on lui a fait voir. Ceci, c'est très important, mon frère et ma soeur. Dieu aime nous observer. Et dans un temps comme celui-ci, le Seigneur observe, effectivement, son peuple pour voir de quel côté ils vont tanker. Parce que ça frappait... Frère et soeur, réveillez-vous. Ça frappait le monde entier. Sûr et certain. Mais Dieu n'est pas un gamin. Pour que dans un temps comme ça, qu'il descende, lui s'est dit, je suis des Seigneur qui... Jamais. Non, monsieur. Mais c'est pour voir comment toi, qui as reçu la parole de Dieu, comment tu vas observer les choses. Comment tu vas avancer. Dans quelle orientation tu vas aller. Comment tu vas réellement prendre... Dans quel, de quel côté tu vas prendre position. Parce que c'est vrai, humainement parlant, quand on entend tout ce qu'on nous matraque, effectivement... Là, là, là, là. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas, avec un frère de ton téléphone, je dis, mais les gens ne vont pas mourir des, des virus... Donc je parlais avec mon frère, ah oui c'est vrai, oh, que Dieu bénisse notre frère. Nous devons prier pour notre frère aussi. À Noël, il m'a appelé tout matin pour me dire que l'épouse de, de leur pasteur qui était déjà partie, est aussi partie ce matin, je crois que c'était hier ou ce matin, et vraiment que Dieu le bénisse. Et aussi l'autre sort de leur assemblée aussi, et, et aussi rentré aussi à la maison. C'était un moment très difficile, que Dieu console notre frère Noël, nous prierons pour lui tout à l'heure aussi. Et comme je le disais, j'ai dit, frère, regarde ce qui se passe. C'est que les gens ne vont pas mourir des virus. Non, ils vont mourir des psychoses, de la peur. C'est quand vous avez la peur que la maladie prend d'ampleur. La Bible dit, résister à Satan d'une foi ferme. Toi, tu dois savoir en tant que fils de Dieu, qu'il y ait effectivement, même dans une circonstance une situation, qu'est-ce que Dieu attend de toi C'est important que vous prêtiez vraiment attention dans ce que vous entendez, c'est nécessaire beaucoup plus nécessaire. Encore plus dans ce temps-ci, parce que vous sortez, vous entendez, dans un monde tout à fait naturel, Dieu vous observe. Comment vous allez réagir, effectivement Et surtout que c'est comme une peste qui attaque partout, effectivement. Quelle est l'attitude que vous allez avoir, effectivement Parce que ces temps ici avec tout ce qui se passe, effectivement, dans la panique, effectivement, ben, les gens vont courir vers Marie, vers Gabriel, vers ceci, vers cela. Bien sûr que oui tout ce qu'on entend maintenant nous proposer, effectivement. Et quand vous allez maintenant sur Internet, on vous propose des, des, de, de, de, de, de toutes sortes de ces. Et puis tout le monde arrive à pouvoir croire ces choses, effectivement. Ici. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu considères en ces temps ici C'est le temps où je me bouche les oreilles, où je regarde. Seigneur, quel est mon aujourd'hui, en fait, aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux Frères et sœurs, aussi longtemps que Dieu est avec vous, et que Dieu marche avec vous, que vous marchez avec lui, vous êtes protégés vous direz, mais frère, nous ne pouvons pas tomber malade. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on peut tomber malade. Mais si on tombe malade, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit Nous avons la promesse que je suis l'éternel qui guérit toutes les maladies. Donc, il savait bien que les maladies allaient, comme, comme, comme on en parle effectivement, que les gens ont fait. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce n'est pas mon problème. S'ils ont créé leur virus, c'est leur problème. Mais les virus fait ravage. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est confinés. Mais le problème, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu. Quel est l'état dans lequel nous sommes aussi Quand on est sous la psychose, effectivement, c'est à ce moment-là que les diables aussi entrent aussi et prend place. Et comme je disais, effectivement, aussi, vous devez comprendre qu'effectivement, que c'est un temps de trouble. Mais ce n'est pas ce temps ici. Peu importe, les gens vont dire, mais ce monsieur, il est fou. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce temps ici que le Seigneur va venir. Non, ce n'est pas la manière d'agir de notre Dieu. Mais par contre, c'est un temps où toi et moi, nous expérimentons quelque chose. Nous expliquons quoi L'importance de la communion fraternelle. L'importance de l'amour, de la parole de Dieu. L'importance de voir que Dieu est vraiment important pour toi et pour moi. Les autres ne regardent pas, ne voient pas ça. Mais toi, tu dois voir cela que, Seigneur, nous avions négligé la communion. Maintenant, tu nous enseignes effectivement qu'on doit revenir à cela. Parce c'est par là que tu nous parles, effectivement. Parce que tu veux que nous soyons un. Un dans l'amour, un dans la foi. Oui tous ceux qui ressoussent à part de bons cœurs, ils avaient tous un même cœur et une même âme. C'est à cela. C'est maintenant qu'on commence à ressentir maintenant le besoin de voir mon frère, le besoin de voir ma sœur, la communion. C'est la parole de Dieu. Pourquoi cela Mais c'est pour toi. Parce que Dieu veut t'amener à la perfection. Mais ne tremble pas avec ce que tu vois autour de toi. Mais simplement, l'attention est attirée pour que tu puisses comprendre que Dieu t'a donné des choses importantes que tu avais négligées. Ah ben oui. Maintenant, la lumière s'allume encore davantage pour que tu comprennes qu'effectivement que quand tu avais la possibilité d'être dans la maison du Seigneur et louer Dieu, tu négliges, tu venais en retard, faisais ceci, effectivement. Mais maintenant tu as compris que cet endroit que Dieu t'avait donné était important, tes frères et sœurs que tu dis bon, qu'est-ce que ces frères-là m'ont porté Aujourd'hui, tu vois que ces frères-là, étaient... parce que quand tu ne les vois pas, tu commences à pleurer. C'est normal. Ça, c'est ce que l'évangile produit en nous. Il faut une sécousse. Pour que nous puissions être ramenés effectivement à ce que nous puissions avoir maintenant la foi, nous en tant qu'enfants de Dieu, la foi dans la parole de Dieu. Pas la, la peur de voir dire, ah, je vais mourir, je vais être perdu. Non, non, non, non. non La foi de voir dire, Seigneur, je vais atteindre la perfection. Je vais te laisser maintenant travailler en moi. Je veux maintenant que tu puisses encore avoir, c'est ce que nous sentons maintenant, non Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, maintenant Dieu, sans maintenant que vous l'invitez vous-même. Viens, Seigneur, prends le contrôle. Je vais être saint, je vais être pur comme tu le veux. Alors, le Saint-Esprit fait son travail. La parole maintenant peut être s'aimée dans un cœur bien disposé. Alors, vous verrez maintenant comment maintenant Dieu va faire. Parce que, c'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Nous devons être ramenés effectivement à la statue parfaite. Oui, mon frère, ma soeur. Dans le plan de Dieu, on doit connaître ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait, effectivement, où nous sommes, où nous en sommes. C'est pour ça que nous marchons. C'est vrai, les gens disent, oui, il euh, y aura la guerre, cest il y aura... Ceci. Nous ne nous occupons pas de ces, ces nouvelles-là. On sait déjà que ces choses doivent arriver. Mais quand ça arrive, le Seigneur l'a dit, mais ce n'est pas la fin. Mais puis, qu'est-ce qui est merveilleux de pouvoir voir que notre Dieu est tellement sage. Il dit, mais quand viendra la fin, il dit, mais lorsque cet évangile du royaume, sera prêché dans le monde entier jusqu'aux ex. Les choses que vous négligez quand vous prêchez. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre que Dieu ne.. Parce que Satan ne peut rien. Le programme de Dieu est établi comme ça. Dieu va le faire. C'est pour ça que nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous sommes obéissants, nous écoutons la parole de Dieu, nous marchons en... avec la paix, l'assurance, effectivement. Nous ne sommes pas secoués ni, ni, ni même agités à gauche et à droite. Parce que nous savons ce que Dieu veut de nous. Et aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi, virus peut venir. Il va frapper, mais ce sera à côté de toi. Que dix mille tombent à ma gauche ou à ma droite, je ne serai nullement atteint. Pour quelle raison Parce que j'ai un travail. Dans l'âge de la Odyssée, vous êtes des témoins de Christ. Vous devez réellement, oui, c'est vrai mon frère et ma soeur, vous devez rendre témoignage. Votre vous ne pas parlez seulement par la bouche, mais votre vie. Parce que Dieu veut être identifié dans un homme. Dans une soeur, dans un frère. Oui, dans le corps. C'est là, c'est pour ça que c'est important que nous soyons tous dans le corps de Christ. Que notre esprit, notre conscience soit réveillée effectivement pour que nous puissions réaliser ce qui est très important aujourd'hui. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit et que tu es un élu de Dieu, penses-tu que Dieu va venir maintenant La question est de pouvoir savoir si tu es un élu de Dieu. <rire> Parce que comment peux-tu douter que tu ne l'es pas un élu de Dieu Comment peux-tu douter et avoir confiance et espérer pouvoir partir pour pouvoir partir, tu dois être sûr et certain de qui tu es. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi les frères et sœurs qui ont reçu la parole aujourd'hui qui peut dire effectivement moi, je vais rester. Il n'y en a aucun qui veut rester. Tout un chacun. D'ailleurs, l'écrit maintenant retenez le Seigneur, donne-moi la joie d'avoir mon frère, à ma soeur. Cet amour-là qui vient dans cœur, c'est pourquoi Mais c'est l'amour de l'évangile. Puisque vous avez été régénéré par une semence non collectible, mais est qui est la parole de Dieu, pour avoir quoi Un amour fraternel. Elle est vraiment sincère. La Bible dit, mais maintenant, aimez-vous ardemment Bien sûr que oui. Je ne peux plus regarder mon frère avec. Ah oui, hier, avant-hier ou les, les mois passés, je vous dis, ah, il m'embête ses frères. Mais aujourd'hui, non. Seigneur, je voudrais le voir quand même. Je voudrais qu'il vienne, effectivement. Oui, monsieur, oui, madame. Ma soeur dit, mais... Cette soeur-là, elle parle trop. Mais je dis, ah, Seigneur, qu'elle vienne au moins, que je, je m'asseye avec, qu'on chante encore dans l'église. On ne voit plus les péchés d'un frère et d'une soeur. On ne voit plus les mal. Non, on voit simplement, Seigneur, qu'il soit là. Que ma soeur soit là. Oh, combien nous soupirons après notre mal. Ah, après la chorale qui se mettait à, debout là, qui chantait, combien nous soupirons après cela, combien nous soupirons après notre frère Christian avec avant mais c'est vrai frère et soeur on ne on réalisait pas la, la grâce que nous avons quand nous étions là, on, on se mettait debout on dansait, on louait Dieu redonne-nous ces jours là c'est ce que nous désirons, c'est pour ça que nous devons être confiants que c'est un temps où nous devons maintenant revenir davantage à la parole mais ne pas être dans la peur comme disais, mais il revient bientôt. Non, non, non. Parce que les scènes écritures, oui, ils reviennent. Vous comprenez, il revient bientôt. Mais pas qu'il va revenir maintenant. Avec ce virus. Non, monsieur, Ça, sachez que c'est non. Dieu ne fait pas des choses comme ça, frappant en l'air. Non. Le virus va passer. Les choses vont devenir normales. Oui, quand les gens vont sentir maintenant qu'on a dominé sur le virus, tout ça, on est bien, on a la paix. Parce qu'ils vont instaurer maintenant la paix. Hein. Et c'est effectivement, c'est à ce moment-là, pendant que les hommes ne se rendent pas compte, que le Seigneur vient. Et l'enlèvement sera soudain et secret. L'un ici, l'autre là, et on est parti. Parce que nous rentrons chez nous. Il ne va pas se baba, voici Sœur enlevée. Ça va être enlevé maintenant. Voici cest Non, non, non, non, non, non, non. Sœur Bambino est enlevé secrètement. Frère Christian, oui, bien sûr. Mais la, mais la, mais la. Ah oui, simplement les gens se réveillent et puis disent, oh mais ça fait deux mois, trois mois, on ne voit plus tel voisin. Nan, nan, nan, que... Ah non, mais c'est bizarre, c'est bizarre, on va voir là-bas, il n'y a plus... » parce que maintenant, il, Pendant ce soir, ils il, il ne voyaient absolument rien. Mais notre Dieu est déjà venu. Les églises vont continuer à pouvoir prier, bien sûr que oui. Mais le Saint-Esprit ne sera plus là. Ils seront simplement des religieux. Mais toi et moi, vous et moi, qui êtes aussi à l'écran, effectivement, eh bien, nous devons savoir que nous devons nous préparer. Notre préparation est tous les jours. Depuis les jours où nous l'avons aimé, qui nous a, si c'est fait, connaître à nous, effectivement... Mais ce que nous désirons, ce n'est pas rester sur cette terre ici si longtemps. Nous disons, « Seigneur, viens. » Mais, il a dit, il faut que les derniers puissent entrer. Jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrés. Observez simplement Israël, pas le virus. Voyez ce que Dieu est t'entendait. Oui, parce que, parce que le virus, ceci va passer, effectivement. Mais vous voyez voir à quel point. Parce qu'ils ont maintenant les sentiers pour les temples. Le « Seigneur, nous soupirons à ce que tu puisses venir. » Mais Dieu ne peut pas venir avant son temps. Il fallait d'abord que Jean-Baptiste entre en scène pour que lui entre en scène. Amen. Il fallait d'abord que bêtes soit visitée avant que Marie soit visitée. Toutes choses à sa place. Amen. Et c'est parce que nous devons être conformes aux Saintes Écritures. Quand nous revenons à la parole de Dieu, nous avons la paix Amen. et l'assurance. Donc ne soyez pas troublés. Soyez simplement rassurés que le Seigneur, notre Dieu, est en train de travailler. Mais ce n'est pas aujourd'hui ou demain qu'il va venir avec les vrais. Le virus doit d'abord passer. Le calme va revenir, effectivement. Mais soyez rassurés que le Seigneur, notre Dieu, travaille pour notre bien. Et que nous devons maintenant, maintenant nous, nous réalisons combien être dans la maison du Seigneur, c'est important. Combien être fidèle à Dieu, c'est vraiment important. Combien aimer son frère, c'est vraiment important. Combien aimer sa soeur, c'est vraiment important. Que Dieu soit béni pour cette grâce vous nous accorder. Que Dieu vous bénisse. Nous nous nous allons prier. Notre Père Céleste et notre Dieu. Ce matin, nous voulons te dire encore merci. Nous croyons de notre cœur que tu es le Dieu qui est au contrôle. Oui Père, nous le croyons vraiment profondément. Et nous savons que Seigneur Jésus, tu reviens vraiment bientôt, Père. Mais tu reviens seulement à ton heure à toi. Parce que tu as dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. vu la prédition, Père Démissant, soit aussi manifestée. Certainement, c'est vrai, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Je te crois, je t'aime de tout mon cœur. Je réalise combien tu veilles sur nous, mon bien-aimé, Père Tibissant. Tu veux que ton peuple soit rassuré, qu'il soit protégé contre les maladies, mon bien-aimé, Père de Dieu. Qu'il soit vraiment plein rassuré par ta main, Père de Dieu. Éclairé, conduit par ta main puissante, mon roi. Qu'ils soient en bonne santé, que leur maison soit protégée, Père, de Dieu, contre les maladies. Tu es des dieux qui produisent encore, mon Père du Je prie encore pour ton peuple, mon roi. Qu'il soit donc béni, qu'il soit donc rassuré, qu'il soit donc dans la paix, bénémoine Père Téméissant. Mon âme te loué, et te glorifie encore, Père Tubissant. Sois béni et exalté, mon Père Saint. Je te loue, mon Père Tissant Dieu. Nous prions aussi pour les autorités, pour le gouvernement, Père Dieu, pour les malades, sur les hôpitaux, bénémoins, Père Saint-Dieu. puisse tu accorder la grâce, moi, mettre un terme à cela, mon bénémoine Père Dieu. Enfin que ton peuple puisse encore venir encore dans la maison de Dieu, bénémoine, pour te louer, Père Dieu. amen no ta maison, bénéficiaire, parce que nous voulons te célébrer comme tu le veux, Père. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, Père. Nous croyons, nous prions, mon béni, mon Père comme nous l'avons chanté. Rétonne-nous les jours d'autrefois, fois, bénémoine Père Dieu, parce que nous voulons te chanter, nous voulons te servir. Que tu sois donc béni, bénémoine Pétubissant Dieu. Sois glorifié encore Père Tissuan pour ton amour et ta grâce, ta bonté, quand nous t'avons ainsi prié à Père Saint. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Que notre Dieu soit encore glorifié. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux d'écouter la parole du Seigneur. Que nos cœurs ne se troublent point. Que nous puissions réellement avoir confiance en Dieu et avoir confiance en ses serviteurs. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Nous allons chanter euh, un cantique et nous prierons. Le 253, 253 dans les femmes. Numéro 253. Jusqu'à la mort nous te serons fidèles jusqu'à la mort Tu seras notre roi Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles Nous y mourons en luttant avec foi Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au oh, Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, à nous de Dieu, qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô oh Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous, pour sa l'obéissance, jusqu'à la mort, et la mort de la croix, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri, d'un peuple acheté jusqu'à la mort, nous aurons pour manière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sur un chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri. Un peuple racheté jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime et que sa flamme embrasant tous nos cœurs. Nous devenions par toi, sainte victime, sur la mort même un peuple dévainqueur. Jusqu'à la mort.